Ça me revanche sur ta famille, notamment sur euh, la position des femmes et qui tu es en tant que femme. Conserver le lien avec ton ex, c'est la voie royale pour toi afin de valider la femme que tu es ou que tu étais. À garder le. Les, euh, comment je pourrais dire À conserver les mêmes facettes. À conserver le même. Euh, le même son de cloche tout le temps, tout le temps, tout le temps tout le temps tout le temps parce que ça te rassure pourquoi ça te rassure parce que ça te rappelle ta famille ça te rappelle le côté euh, parce que c'est au sein de ta famille qu'a été créé ce système là qu'ont été validés euh, ou invalidés certaines facettes de toi donc c'est ton rapport à l'extérieur aussi c'est ton rapport à qui pose les règles réellement. Est-ce que c'est toi Est-ce que c'est l'extérieur C'est aussi sur cette. Euh, c'est vraiment le deuxième étage, quoi. C'est une autre lecture. Il y a une question d'autonomie. Est-ce que tu es capable de prendre réellement ton autonomie en étant seul face à toi-même Ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup trop engageant pour toi Parce qu'au final, tu as peut-être. Euh, peut-être que tu balises pour. Euh, d'être en face du miroir, comme on dit. Voilà ce qui joue en toi. Tu as presque été trop choyé. Et tu t'es... Il y a une sorte de, de, de complaisance. Tu te complais dans cette... Dans, dans, dans ce bain-là qui en fait n'est plus... Euh, ça fait ça fait dix ans que tu es dedans, bon. tu peux passer à autre chose. Donc il y, y a une réelle difficulté à, à, aller, re... Alors, à aller relever par toi-même en créant ta propre structure, tes propres piliers, les nouvelles aventures de la vie. Et ça, c'est presque en lien avec l'énergie du groupe. Il manque un, encore un étage. C'est quoi l'étage Ah, c'est trouver la corde à son arc voilà okay. là, je, là je, à partir de là je switch pour l'énergie du groupe on a, enfin, la thématique c'est trouver une corde à son arc on est quelqu'un qui avons, bah, qui possédons un arc dont la corde est beaucoup trop détendue on a des flèches on a tout ce qu'il faut on a appris à tirer à l'arc mais on se refuse à décocher les flèches et à la mettre dans, dans, dans la corde pour la tirer afin de voir ce qui nous permettrait de voir que la corde est réellement détendue et qu'il faut l'attendre. Cette euh, image un peu bizarre pour dire quoi par rapport au groupe qui rêve. En fait, cette image révèle du groupe que on veut... Euh, On veut se passer de certaines expériences. Voilà, ce sera vrai. Là, là-dessus. Ça me dit, je veux me passer de certaines expériences. Euh, je veux me trouver beau sans avoir à me salir. Je veux être sûr que... qu'il y a un... un après. Je veux être sûr, voilà ça. Je veux être sûr que mes actions vont avoir des conséquences sympas pour moi. On est sur ce niveau d'existence où la croyance fondamentale c'est qu'il y a un après. Notre rapport au temps, notre rapport à l'instant présent... Ouais, c'est plus ça que le rapport au temps. C'est notre rapport à l'instant présent. On pense, qu On pense sincèrement qu'il y a un après. Alors qu'il n'y a qu'un seul maintenant. Un seul et unique maintenant qui défile. Ou qui fait semblant en créant le temps. de défiler en créant le temps. Pardon. Donc, ça résonne où sont mes qualités ah oui, donc, apparemment, je dois continuer sur cette image de, de cet archer qui refuse de décocher une flèche pour s'apercevoir qu'il doit tendre ce, la corde. Décocher la flèche, c'est révéler son désir. Donc, si vous me suivez bien, l'énergie du groupe de ce soir refuse de révéler ses désirs. Parce que révéler ses désirs, c'est se mettre à nu c'est jouer au poker au strip poker en mmh. ayant des cartes face face retournées sur la table alors que les autres ils les ont bien cachées. Voilà ce que l'on voilà ce que l'on joue. On se sent faible voire ignorant. On a été enfermé dans une... Dans un, on est comme des bébés bulles. On a été... Euh, on a été enfermé Encore et encore et encore et encore. Dans des croyances. Dans, dans un marasme total qui nous a... Coupés. Euh, qui nous a coupé de quoi du coup Là je me branche dessus. Euh... Notre bienveillance envers nous-mêmes. Et que... Ouais, voilà ça. La meilleure bienveillance envers nous-mêmes, c'est de parfois aller mettre des claques aux autres. C'est de pouvoir dire non. C'est... de pouvoir prendre à bras le corps notre décision, notre choix. De pouvoir déjà aller connecter quel est mon choix. Et ensuite d'avoir les tripes, de le mettre en place. Et pour reprendre l'exemple de Dan Claire, de couper les ponts avec quelqu'un. Donc ça se, résume très bien, ça se résume très bien en disant, la meilleure manière de se dire oui à soi, c'est de dire non à l'autre. Voilà. Belle soirée à toi, anne Claire.